de chien gonzalez encore voilà. tranquille on est, on est dans la, la maison maintenant tranquille dog, dog dog. fais pas de bêtises vous est il va direct hein, dans le jardin hein. bah ben non il est pas con hein. je sais pas si vous le voyez il est là-bas Quoi que ça soit bien, je crois. Il fait froid. Là, ici, c'est le jardin où il sort. C'est son territoire, en gros. En gros, c'est son, son territoire. Allez, viens Allez. Hop On y va bien atteint doucement atteint pied paix yes qui ah. il faut faire ici du freestyle passer les obstacles mode freestyle si je tombe pas par terre, un doc. Bon, c'est bon, les amis. C'est fait la promenade.